Donc je voulais remercier notre intervenant pour la qualité de, de, de son intervention. Les, le contenu était très rafraîchissant et essentiel pour se redynamiser et retrouver des fondamentaux qu'on a parfois connus en partie et qu'il faut s'appliquer de nouveau pour retrouver une belle dynamique pour son entreprise, pour ses collaborateurs et pour soi-même.